Chers traders et investisseurs, lundi 16 septembre, bonjour. Écoutez, les nouvelles sont un petit peu moins roses ce matin à cause de deux facteurs importants, le pétrole et la Chine. Les attaques de drones ce week-end en Arabie Saoudite et la baisse de la production industrielle cette nuit en Chine n'ont pas arrangé les choses et les marchés sont plutôt euh, en séance de consolidation pour le moment aujourd'hui donc prudence prudence nous verrons bien dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent si cette consolidation est confirmée ou pas donc nous allons piloter à vue pour le moment et les marchés sont assez perdus parce qu'ils sont poussés par des forces contraires alors attendons d'y voir plus clair. Dans ce contexte, avec une volatilité relativement importante mais plus faible, nous avons pu de ce fait réaliser 6 trades gagnants sur 6 accompagnés d'une médaille. Et la séance américaine va vraisemblablement nous éclairer pour savoir quelles vont être les, les, les tendances à suivre dans les jours qui viennent. Nous en saurons vraisemblablement plus dès demain. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée et à demain.